Macefit nous a présenté cette année trois nouvelles montres, la GTR 3 Pro, la GTR 3 et la GTS 3. L'année dernière on avait le droit à la GTR 2, la GTS 2 et la GTS 2 Mini, en plus des versions SE. Bref, cette année ils ont regroupé bah, les gammes, il n'y a plus la version E. Mais dans cette vidéo on s'intéresse à la différence entre la GTS 3 qui vient de sortir et la GTS 2. C'est parti Si vous regardez cette vidéo, c'est que les deux modèles vous intéressent. Et c'est parce qu'il y a des points positifs qu'on a sur la GTS2, qu'on n'a plus sur la GTS3, et plusieurs points positifs qu'on a sur la GTS3 et qu'on n'a plus sur la GTS2. Ce qui nous aide pas du tout, c'est qu'au niveau du prix, on n'est pas si loin entre la GTS2 et la GTS3. Parce que la GTS2 se retrouve désormais aux alentours des 135 euros, 139 euros. Alors que la GTS3 se retrouve autour des 159 euros. Enfin, officiellement 159 euros. On a donc un petit billet de 20 qui sépare les deux montres. À part pour ceux qui ont un budget vraiment très serré, je suis sûr que la plupart d'entre vous, si la GTS 3 est meilleure, vous serez prêt à mettre 20 euros en plus. Alors, quelles sont les différences D'abord parlons un petit peu de la différence au niveau du design Elle ne se voit pas forcément Mais quand on regarde de plus près, on peut voir la différence Car oui, au niveau de la taille La GTS 3, la dernière sortie Mesure 42,4 par 36 Avec une épaisseur de 8,8 mm Elle est très fine La GTS 2, quant à elle, mesure 42,8 par 35,6 Donc là, on est à peu près pareil Avec une épaisseur de 9,7 Bref, vous l'aurez compris, la GTS 3 est un poil plus compact Surtout au niveau de l'épaisseur Mais c'est encore à l'œil nu, pff, ça se voit pas forcément. Ce qui peut changer, c'est l'écran. Car oui, c'est un écran de 1,75 pouces sur la GTS 3, contre 1,65 pouces sur la GTS 2. Est-ce que ça change beaucoup encore à l'utilisation Pas vraiment, mais c'est quand même un écran plus grand, plus borderless, et c'est toujours plus beau. Les deux écrans sont des écrans AMOLED, on a du 390 par 450 pixels pour la GTS 3, et du 348 par 442 pixels sur la GTS 2. Autre élément de design qui va changer, c'est le bouton couronne, qui est disponible que sur la GTS 3, et qui n'existe pas encore sur la GTS 2, mais la GTS 2 a quelque chose qui peut aussi changer la donne. C'est que j'ai trouvé dans l'usage, dans l'utilisation, que son revêtement sur le verre était plus solide. C'était le revêtement qu'on avait l'année dernière qui disait que c'était aussi solide que du diamant, quelque chose comme ça. Il est plus solide que bah, le verre qu'on a actuellement sur un GTS 3. Parce que moi, dans mon utilisation, bah, j'ai eu quelques rayures déjà. Donc, si vous partez sur la GTS 3, je peux que vous conseiller de mettre un petit écran protecteur. Si j'en trouve un pour vous, je le mettrai dans la description. Après, voilà, on est sur des montres rectangulaires carrées. La GTS 3 est un peu plus belle, on a des beaux coloris, mais aussi, voilà, c'est à peu près euh, le même état d'esprit entre les deux. Donc, pour résumer, les plus de la GTS 3 au niveau du design, c'est l'écran un peu plus grand et le petit bouton rotatif contre un verre plus résistant sur la GTS 2. Maintenant, parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des capteurs, des caractéristiques techniques, on est à peu près pareil. Mais vous allez voir que capteurs qui ont le même nom ne veut pas dire capteurs qui sont aussi précis. Sur la GTS2, on aura un accéléromètre, un capteur géomagnétique, un capteur de la pression, un capteur de lumière ambiante, et bien entendu, un cardio mètre Sur la GTS3, en plus, on aura un capteur de température corporelle. Et aussi, bien entendu, on va en parler juste après dans le fonctionnalité, le cardio mètre c'est un de dernière génération, et il est, bah, il est précis, parce qu'on avait un un peu moins sur la GTS2, mais on va y revenir. Les deux vont intégrer du GPS, mais côté GTS3, on aura GPS GLONASS Galileo BDS QZSS. Alors que sur la GTS2, on aura que GPS GLONASS dans l'usage aussi. On va revenir, elle est un peu moins précieuse. On aura deux montres résistantes à l'eau 5 ATM et une autonomie théorique sur la GTS3 de 12 jours contre 7 sur la GTS2, ce qui équivaut plutôt à du 7 jours sur la GTS3, du 5 jours sur la GTS2 en, dans la pratique mes tests pour finir point très important c'est sur la gts 2 vous allez pouvoir stocker de la musique jusqu'à 3 gigas de musique la gts 2 hein, je dis hein. vous allez avoir un micro et un haut-parleur vous pourrez répondre aux appels alors que sur la gts 3 ça a été abandonné vous ne pouvez pas ajouter de la musique à l'intérieur juste vous en servir comme télécommande de musique si le test n'est pas sorti il arrive dans quelques jours et vous pourrez aussi seulement avoir un micro sur la gts 3 et pas de haut-parleur donc pas de réponse aux appels voilà pour les caractéristiques techniques on va y revenir hein, sur ses fonctionnalités en plus maintenant Oui, car... Dans l'usage, on va parler là vraiment de l'usage utilisation on n'aura pas la même cible de personnes entre la GTS 2 et la GTS 3, pas forcément. Car la GTS 2 va vous permettre de répondre aux appels. Et beaucoup d'entre vous, vous avez un besoin de répondre aux appels. Mais elle aura moins d'autonomie, quelques jours en moins par rapport à la GTS 3. Vous pourrez aussi stocker de la musique qu'on n'aura pas sur la GTS 3. Mais à l'inverse, la GTS 3 sera plus précise. Oui, dans mes tests, je ne sais pas si le test de la GTS 3, je me répète, est sorti, mais vous le verrez. La GTS 3 a la même cardiofréquence être que la GTR 3 et GTR 3 Pro ça les tests qui sont sortis et donc cette montre va vous permettre vraiment de faire des activités sportives à la fois qui montent dans l'intensité cardiaque ça veut dire que vous allez pouvoir faire des entraînements à intervalle ou alors même quelque chose de plus linéaire elle va suivre alors que la GTS 2 a été plus destinée à quelqu'un qui allait faire euh... Voilà, du running, du vélo. Mais les entraînements intervalles, à devenir plus difficile. Au-delà de ça, la précision GPS de la GTS 2, des fois, ça partait un petit peu en vrille. La GTS 3, ça a été rectifié. On a toujours une petite, euh, des fois, imprécision. Et on a aussi une petite imprécision, parfois, au niveau podométrique. Mais ça, je vous le dirai un peu plus dans le test, s'il n'est pas sorti. Donc maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir, les amis bah J'ai un petit peu déjà tout résumé. Si vous voulez déjà une montre qui répond aux appels, c'est la GTS2. Par contre, cette réponse aux appels, ça va vous coûter de la précision et euh, de l'autonomie. Mais peut-être que vous ne faites pas de sport, donc celle-là pourra vous suffire. Si vous voulez par contre une montre plus précise, surtout au niveau sportif, vous aimez aller faire un peu de sport le dimanche et vous voulez que ça suive votre cardio, et bien bah, la GTS3, même si ce n'est pas une montre vraiment voilà, faite pour le sport, à ce rapport qualité-prix, a vraiment une bonne précision. Vous allez perdre la partie appel qui peut être intéressante pour vous, mais si vous n'êtes jamais là à parler avec votre montre, vous aurez une montre plus belle, plus fine, avec un écran moins résistant par contre, et surtout, qui vous permettra d'être plus précise. Donc, vous prenez la GTS 3 avec une petite protection d'écran, et le tour sera joué. Voilà grosso modo à qui je conseille la GTS 2 ou la GTS 3. En attendant la prochaine vidéo, une prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci, et à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On arrive aux 40 000 abonnés, on y croit, on y va